Bonjour et bienvenue dans cette émission, mais d'où qu'elle vienne, ces expressions, aujourd'hui sur Nuit Blanche. Est-ce que tu sais au point de quoi tu parles, gamin Vous le savez tous, une nuit blanche, c'est une nuit sans sommeil, sans dormir, que ça soit volontaire ou involontaire. Je suis sûr que tu sais même pas d'où ça vient. Ce terme date du 18e siècle. La première véritable attestation de cette expression date du 30 octobre 1771. On le retrouve dans une lettre de la marquise du Defend à Horace Walpole, homme politique et écrivain anglais. Vous saurez que j'ai passé une nuit blanche, mais si blanche que depuis deux heures après minuit que je me suis couché, jusqu'à trois heures après-midi que je vous écris, je n'ai pas exactement fermé la paupière. Pour l'origine exacte, il y a trois hypothèses. Encore des hypothèses Sérieux la moins probable évoque le Moyen-Âge et ses chevaliers. En ce temps-là, il était coutume qu'avant l'adoubement, les futurs chevaliers passent la nuit éveillés dans une tenue blanche. Seulement, si cela était l'origine de « nuit blanche », il faudra m'expliquer pourquoi il a fallu alors attendre le XVIIIe siècle pour pouvoir trouver la première trace écrite de cette expression. C'est vrai qu'au minimum, ça fait au moins trois siècles d'attente, quoi. L'hypothèse suivante est la plus plausible, mais la moins amusante. Elle part du principe qu'en français, « blanc » signifie parfois un manque. Comme dans une balle à blanc. Balles où il n'y a pas de projectile, voire même plus simplement un blanc dans une conversation. Simple, n'est-ce pas c'est vrai que c'était pas vraiment amusant La dernière hypothèse respecte la chronologie et reste donc vraisemblable. Elle prend son origine en Russie, à Saint-Pétersbourg, durant le règne d'Elisabeth suivi par Catherine II, quand la ville était alors la capitale. La cour royale était alors fréquentée par des Français, surtout en été. Ouais, euh, des touristes en quelque sorte. Ajoutons qu'à cette période de l'année, les nuits sont loin d'être totalement noires. Dans ces années-là, la vie nocturne battait son plein, et donc les petits fêtards passaient des blanches nuits blanches. Blanche nuit blanche, petit Et t'as même pas honte. Non, car en effet, les nuits étaient blanches d'un côté par l'absence de sommeil, et de l'autre à cause de la luminosité. Je trouve que c'est quand même capillotrapé Bref. Donc après ces petites festivités estivales, il était totalement possible que le terme russe désignant ces nuits lumineuses, belle et notchie, signifiant littéralement « nuit blanches », aurait été rapporté par les Français puis popularisé chez nous. Et voilà d'où viendrait Nuit Blanche. Merci de votre écoute et à bientôt pour un autre Mais d'où qu'elles viennent ces expressions